Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma page. Euh, l'actualité oblige. Je vais, je vais faire cette petite vidéo pour parler sur ce qui se passe en Guinée aujourd'hui qui est le cas du, du grand fétisseur Mofasori Duno, qui, qui fait l'actualité. Euh, Mofasori Duno c'est un fétisseur qui est connu dans ce pays mon en fait, Dounou, ce n'est pas sa première fois de venir sur les réseaux sociaux et dire ce qu'il pense ou ce qu'il a vu à travers ses Puis puisque tout le monde sait que c'est un grand fétisseur et il, a, il a les moments où il joue avec ses, ses fétis pour pouvoir prévenir dans l'avenir donc, Souridouno ou Mon ce n'est pas sa première fois de dire ce que les génies ou ces fétiches lui ont montré. Depuis le temps du professeur Alpha Condé, uh, Mon est venu sur les réseaux sociaux, il est venu déclarer la suite du pouvoir du professeur Alpha Kondé. Mais personne no n'a pris en compte et il n'a pas été recherché, ni arrêté. Aucun membre de sa famille n'a été touché. Personne, personne ne l'a poursuivi. Personne n'a dit même un mot en sa rencontre. Personne ne l'a touché. Et nous, nous étions dans la démocratie totale où tout le monde avait le pouvoir de parler. Puis c'est dans la démocratie si la liberté d'expression n'est pas respectée, ce n'est pas une démocratie. La démocratie doit respecter le pouvoir d'expression et le pouvoir de manifester. Si on n'a pas ces deux pouvoirs, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Donc, au temps du professeur Alpha Konde, il est venu faire ses déclarations. Personne ne l'a écouté, personne ne l'a suivi, personne ne l'a dit un mot même. Donc, sa déclaration aussi a été néglisée. Ça n'a pas été pris en compte aussi, jusqu'à ce que le coup d'État ait venu. Ok. Avant le coup d'État, Mouma Touré, notre influenceuse qui est basée aussi en France, qui est installée en France, celle-là aussi avait, avait prédit l'avenir de Mamadou Béa. Elle avait fait tous les dessins. Elle avait décrit tout. Malgré qu'elle malgré qu n'a pas dit le nom de la personne qui doit venir, mais la manière dont la, la personne doit venir au pouvoir, la taille de la personne, elle avait tout décrit. Personne n'a dit un mot, tout le monde l'a le suivi, les gens ont dit qu'elle est dans sa, dans sa folie. Mais ce n'est pas rentré dans trois mois, le coup taille est arrivé et le coup de taille est tombé. Personne n'a dit un mot, puisque nous, nous étions dans la démocratie la liberté d'expression est pour tout le monde la liberté d'expression c'est notre pouvoir ok maintenant aujourd'hui c'est Mamadi Doumbouya qui est au pouvoir depuis qu'il a fait le coup d'état le 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours, c'est lui qui est en train de traîner au pouvoir là-bas mais il est là il a interdit les manifestations aujourd'hui c'est la liberté d'expression aussi qui est menacée. Les gens n'osent même pas parler comme ils le veulent. Les gens n'osent même pas parler comme ils le veulent. Sinon, aujourd'hui, c'est mon fassouris qui est menacé par eux. Mon c'est un fétisseur. C'est un lui on dit la suite du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Et lui aussi, comme c'est son habitude il est sorti sur les réseaux sociaux il a dénoncé. Maintenant, quand il a dénoncé, ça n'est pas rentré dans des jours. Ils ont débarqué chez lui. L'armée. L'armée a débarqué chez lui. Comme il n'était pas là, c'est sa famille qui était là. Sa famille a été, a été, a été, saccagée. Sa femme, ses deux femmes ont été arrêtées. Et ses enfants arrêtés. Ses, ses unités arrêtés, il dit que sa, la clé de sa voiture emportée, six membres de sa maison ont été vandalisés par les militaires. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas en démocratie et nous ne sommes pas en sécurité. Puis si la démocratie vient avec la sécurité, cela veut dire qu'on n'est pas, pas en démocratie et on n'est pas dans la sécurité. Alors, aujourd'hui, c'est la liberté d'expression qui est menacée. Quiconque parle aujourd'hui, qui, qui ne parle pas au nom, ou, ou qui ne parle pas en faveur du de, de CNRD, cela veut dire que lintéressé doit être arrêté. Aujourd'hui, quiconque veut parler dans ce pays-là, il faut qu'il parle au nom du CNRD. C'est très dommage. C'est très, très dommage. Ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité. Cela veut dire que on n'est plus en démocratie. Mais on est dans la dictature totale. Sinon, Mofasori n'a pas dit que c'est lui qui va s'attaquer à, à Mamadi Doumbouya pour renverser son pouvoir. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il dit seulement que le pouvoir sera renversé dans 28 jours. Et, mais où se trouve son problème maintenant? Ou bien il ne doit, doit pas dire ce qu'il pense ou bien ce qu'il a dit. Il, il n'a pas le droit de dire. Euh, L'armée guinéenne, moi je vous aime. Ils aiment l'armée guinéenne, ils vous respectent. Ils ont un grand respect, ils ont le respect absolu pour vous. Mais le pays est pris en otage par Mamadi Doumbouya, le légionnaire français. Le pays est pris en otage. Quiconque ne le dit pas, il n'a pas, pas dénoncé seulement. Puisque tout le monde le connaît, ce n'est pas quelque chose aussi qui est cassé. Seulement le Guinéen oublie vite. Le Guinéen aime aussi couvrir quelque chose qui l'arrange même si ça, ça n'avance pas son, son, son procès ou bien le pays, mais il aime couvrir. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de Guinéens naïfs qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent que Mamadi Doumbouya est là, il est en train de travailler pour le peuple, il est en train de travailler pour la jeunesse, que c'est l'espoir de la jeunesse. Mais comme certains sont, sont aveugles, ils ont les yeux pour ne rien voir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ça, c'est que Mamadou Mbouya, c'est un simple légionnaire. Mamadou Doumbéa n'est pas un militaire guinéen. Mamadou Mbouya, c'est un simple légionnaire. Nous avons des militaires patriotes. Nous avons des militaires républicains. Mais Mamadou Mbouya, c'est un simple légionnaire. Il est légionnaire français. Quoi que, quoi que nous fassions, quoi que vous fassiez, Mamadou Mbouya, c'est un légionnaire français. Cela, cela est dans sa tête. Ça ne va pas quitter. Quoi que, quoi que vous fassiez, il va travailler pour la France. Et c'est ce que nous, nous, sommes, nous sommes en train de lutter. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui sont en train de lutter à ce que la France, la France quitte sur le territoire. Mais lui, étant un mercenaire français, il est, à la tête du, du, du, il est à la tête de la Guinée. Mais <rire> dire que, que les Français ne vont pas venir faire ce qu'ils veulent, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du pire mensonge. Alors, vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, vous dites qu'il est en train de travailler. Quel est le travail que Mamadou Doumbouya a fait depuis qu'il est venu? Il a fait quoi? Tous les projets... Toutes les infrastructures routières qui sont en cours d'exécution aujourd'hui ont été financées bouclées par le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Tout a été financé bouclé. Tout. Donc, tout ceux qui le supporte aujourd'hui, vous vous trompez. Mais je sais que tout ceux qui le supportent même, la majeure partie, sont de l'opposition. Ils ne voudraient pas voir le professeur Alpha Condé au pouvoir. C'est la raison pour laquelle beaucoup supportent aujourd'hui Mamadou Doumbia. Ce n'est pas l'armée, c'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. C'est pas l'armée guinéenne, c'est Doumbia qui a fait le coup d'État. Et c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de le supporter. Les gens sont en train de ils sont en train de travailler pour la jeunesse et l'espoir de la jeunesse. Vous allez voir. Vous savez que le Guinée oublie vite. Le Guinée oublie vite. Voilà, le Guinée oublie vite. Aujourd'hui, vous le supportez dans le mensonge. Depuis, depuis que est venu, depuis qu il dit gabésie financière, tant, tant, tant, petit, patata. Depuis qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Si ce n'est pas pour, si pas pour, pour prendre l'argent seulement, c'est seulement prendre l'argent. Mais le Guinée, je ne sais pas... Nous avons quel problème dans notre pays là... Nous, je ne sais même pas... Nous avons quel problème dans notre pays... Voilà je ne sais pas... Quand les autres veulent bien faire... Les autres sont là en train de détruire... Quand les autres villes bien faire... Les autres là sont là en train de détruire... C'est ce qu'il y a en Guinée... Mais... Si vous supportez Mardoumbouya... Et ce moment, n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il veut s'éterniser au pouvoir. Raison pour laquelle, quand les États-Unis ont parlé tout récemment, soi-disant que le compte à rebours à, à, à, à y a commencé, il n'y a pas ce que son gouvernement n'a pas dit. Puisque aujourd'hui, ils sont en train de manger comme ils veulent. Ils ne pensent plus au pays, ils ne pensent plus à, à, à, à la population pauvre. Ils sont là aujourd'hui en train de remplir leur poste. Donc, ils, ils sont en train de supporter Mamadi. Ils sont en train de le conduire dans l'horreur. Ils sont en train de le conduire dans l'horreur. Ils veulent que Mamadi soit maintenu là-bas pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Mais la population, la population guiné, guinéenne, elle est vigilante. Nous avons des patriotes qui sont très, très vigilants. Aujourd'hui, c'est le tour de Bonfa Liberté, sa liberté d'expression est menacée aujourd'hui. Actuellement, il est en cassette. On ne sait même pas là où il se trouve. Il a fait vidéo dire qu'il n'est pas dans la main des autorités. Mais on ne sait pas où il se trouve. Il est, il est dans le pays ou il est, il, est, il est hors du pays. Personne ne le sait. Puis il n'a pas, pas dit là où il se trouve. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, c'est le tour de tous les Guinéens. Personne ne va parler dans ce pays. Personne. Personne ne va manifester dans ce pays. Et si on ne manifeste pas dans un pays, comment on peut réclamer nos droits Si on ne parle pas, on dénonce dans, ce, dans le pays. Comment on, peut, comment, comment, comment on peut se développer Puis il faut dénoncer certaines choses, des, mauvais, des mauvaises choses, pour que celui qui fait ces, ces mauvaises tricks, il se débarrasse. Mais s'il n'y a pas de dénonciation au niveau du gouvernement, il n'y a pas de manifestation, comment le pays peut se développer Donc maintenant, on est sous la dictature. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Même si c'est pas bon, mais on dit que c'est bien. Puis si personne n'ose parler. C'est ça, non C'est ce que vous voulez, les Guinéens C'est ce, ce, ce que vous voulez C'est ce que vous voulez Je vais vous dire une chose. Mamadi n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Quiconque dit qu'il a l'intention de quitter le pouvoir, il se trompe lui-même. Il n'a pas du tout l'intention de quitter le pouvoir. Ni aujourd'hui, ni demain. Il ne veut pas organiser les élections et quitter. Il veut se maintenir au pouvoir. La seule chose qu'il est en train de faire aujourd'hui, les projets que le procès Alpha Condé et son gouvernement ont mis sur table, financés, bouclés, c'est ces projets-là qu'il est en train de faire bouger. Les projets-là sont en cours d'exécution. C'est la seule chose qu'il est en train de faire aujourd'hui pour tromper, pour tromper, pour tromper l'opinion du peuple. C'est ça, c'est ça sa ça, ça, ça, ça, stratégie. C'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, il n'a rien fait. Depuis qu'il est venu, il a fait quoi de potable? De quoi qu'il a mis en place? Il a mis quoi en place? Il a mis quoi en place? Si ce n'est pas, si pas, si pas la galère, les gens sont en train de galérer. On dirait que, que eh, c'était l'éthiopie d'avant. Les gens galèrent partout. Partout, ça plaire. Partout, ça plaire. Mais comme le Guinée, c'est y a certains Guinéens qui sont hypocrites. Raison pour laquelle... Beaucoup ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas. Ils se tuent comme ça. là. Et c'est très dommage. Très, très dommage. Donc, le Guinéen, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez de supporter le mensonge. Arrêtez de supporter le mensonge. Arrêtez de supporter le mensonge. Maman Doumbé, c'est un simple légionnaire. Et il sera légionnaire et il restera légionnaire jusqu'à sa mort. C'est un légionnaire. Il ne va jamais changer. Il va faire le semblant aujourd'hui, faire des trucs comme si. Non, mais c'est un légionnaire. Le légionnaire reste toujours légionnaire. Voilà. Donc, euh, euh, cette vidéo, je ne vais pas aller très, tellement loin. Puis c'est le cas de mon fasuri. Mon Fassouri ne devrait pas être, en, en tout cas, persécuté, jusqu'à ce qu'il allait dans sa famille, déranger sa famille. Il est guinéen comme tous les autres Guinéens. Il n'a ni tué, ni brigandé quelqu'un, ni volé, hein, ni insulté même, il n'a pas fait. Insulté, il n'a pas fait. Simple déclaration de ce qu'il a vu. Et puis, il n'a pas dit en encore que c'est lui qui va faire le coup d'État. Il a simplement déclaré ce que les ennemis l'ont dit. Mais c'est ce qui a été son crime aujourd'hui. C'est ce qui a été son crime aujourd'hui. Alors, sur ces, je me limite là. Et je vous dis merci et à plus.